Hello Matine, ravie de te retrouver. Comment je peux te servir au mieux durant cette session de 30 minutes Eh bien, salut Lingen. Alors, euh, je t'avoue que j'ai eu un peu de mal à définir en fait euh, ce vers quoi j'aurais voulu que tu m'aides aujourd'hui. Mmh. Euh, en ce moment, je traverse une période un petit peu délicate où j'ai l'impression que tout, euh, que je me fais un peu embarquer euh, dans un truc euh, où ça va dans tous les sens. Et euh, j'ai beaucoup de mal en fait à à être sûre de moi, à rester euh, confiante dans les actions que je mène. Et euh, du coup, euh, je vois bien que ça me, que ça me freine. Et euh, du coup, forcément, euh, je suis un peu dans le « ok » à remettre constamment en doute en fait, ce que je fais et à surtout pointer du doigt ce qui ne va pas et des mmh. difficultés du coup à voir ce qui va. Ok, ok. Super. Euh, ce serait quoi le contraire de ce que tu ressens ce de ce que tu ressens là, tu m'as décrit un peu ta situation, ouais. idéalement t'aimerais euh, être dans quel état d'esprit, dans quelle émotion Alors, euh, je dirais que ça serait me sentir euh, euh, vraiment, enfin euh, il y a le mot conquérante tiens, qui me vient en tête, mmh. euh, me sentir vraiment euh, assurée, énergique, euh, avec la patate en fait, en mode je mmh. sais que je peux y arriver et que Enfin, ça y est, en fait, Genre, la question ne se pose même pas de ma réussite, de ce que je dois faire, ça roule, c'est… Et je pense surtout avec une légèreté, je pense que ce serait ça de la légèreté. Mmh. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette légèreté, cet esprit de, de conquête euh... Je pense que ce qui m'empêche d'avoir cette légèreté… Bah, je dirais que c'est euh, ouais la, la, la pression que je me mets en fait facilement. La pression que je me mets facilement, c'est euh, de me fixer des objectifs qui, je pense, me font peur. Euh, je pense que c'est le fait de... ouais d'être de. d'être dans, dans le flou en fait. Euh, c'est assez bizarre parce qu'en plus de ça, il y, a, il y a deux semaines, je ne me sentais pas être en tout le flou en fait. Je savais ce que je faisais, je savais où j'allais, pourquoi je le faisais. Et j'ai l'impression que constamment, c'est à un moment donné, ah c'est au top, tout va bien. Et bim, après je retourne dans un truc. Ouais. Et là, je remets tout en question, tu vois. C'est un flou, tu dirais plutôt rationnel ou émotionnel à 100% émotionnel. Ouais. <rire> C'est pas du tout rationnel. Parce que justement, quand je regarde le rationnel et, et d'ailleurs, quand j'en je, quand parle, quand j'arrive à en parler, parce que même là, c'est challengeant d'en parler, euh, typiquement, euh, les faits, bah, faits c'est que j'y arrive en fait. C'est que je fais grave des trucs. Ouais. Et, émotionnellement, euh, ça ne suit pas. Hein. Enfin, là, je suis dans une période, en tout cas, où ça ne suit pas. Ça suit moins. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur Euh, Qu'est-ce qui me fait peur mmh. Qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce qui me fait peur Au fond, euh, je pense que ce qui me fait peur, c'est de me tromper. De me tromper de direction, de... Je pense qu'il y a un peu ce truc de pas faire ce qu'il faut, tu vois, euh, qui revient. Puis, euh, je pense que fondamentalement, enfin, on en revient toujours aux mêmes peurs, mais euh, est-ce que là, c'est plus une peur de l'échec ou une peur de la réussite euh, Je ne saurais pas trop te dire. C'est quoi les conséquences d'un échec Les conséquences d'un échec euh... Bah, c'est que ça ne marche pas, l'entrepreneuriat. Mmh. <rire> Et c'est que du coup, euh, si ça ne marche pas, il faut faire autre chose. Et qu'on n'a pas envie de faire autre chose. Mmh. C'est dans tes pensées ré euh, régulièrement en ce moment En ce moment, oui. Ouais. Je, si ouais, que... je pense que c'est ça en fait, qui fait que le doute du coup vient. Ouais. Et que la peur est là. Parce que ces pensées-là, c'est des choses, tu vois, qui viennent, qui partent, bon, euh, et que j'ai... Euh, qui, en fait, habituellement, quand elles arrivent, je ne les crois pas. Ouais. Ce serait quoi la situation objective qui, Qu'est-ce qui devrait se passer pour que tu commences à chercher un job et euh, que tu arrêtes ce que tu fais Il faudrait qu'il y ait un enchaînement de, de quoi Hmm. Euh, tu vois même c'est marrant tu vois, si me poses cette question bah, la première idée que j'ai c'est mais en fait euh, mais non mais on sait que ça va marcher c'est marrant <rire> en mode, mais non mais en fait euh, ça a déjà marché ça marche déjà euh, après pour y répondre quand même il faudrait vraiment que j'ai zéro client sur les trois prochains mois. Quoi. Ok. T'en penses quoi de te fixer ça comme objectif C'est que si tu as zéro client sur les trois prochains mois, tu vas chercher un job. Et tant que ce scénario-là ne se réalise pas, tu n'y réfléchis même pas en fait. Mmh. Oui, c'est intéressant. Ouais. Je te partage ça parce que moi, c'était ce qui s'est passé la première année de mon mariage. C'était compliqué ouais. financièrement. Et à un moment donné, bah, ça faisait souffrir mon épouse, hein, normal. Euh, <rire> euh, ouais. Moi, ce qu'elle qu m'a ce qu dit, c'est que son, son pouvoir d'achat a baissé au moment où elle s'est mariée avec moi. Ah. Tu vois. <rire> ah ouais. donc, euh, donc, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, euh, moi, ma famille, c'est la priorité. Euh, ce qui m'importe, c'est que tu sois heureuse. Pour moi, ce que je fais là, à terme, te rend heureuse mais euh, je peux comprendre ton inquiétude donc euh, lançons un ultimatum si d'ici 31 mmh. décembre 2000 je sais plus 2019 euh, bah j'aurais su pas atteindre tel objectif mais genre un truc chiffré un truc pas où genre tu peux tu sais tu peux encore négocier de ouais, temps en temps ouais, non, ouais. si j'atteins pas ça je cherche un job et du coup sous-entendu gentiment hein, bah tant qu'on n'est pas au 31 décembre à 23h59 mmh. Fais-moi confiance, laisse-moi faire mon, mes trucs à fond parce que je vais me donner à fond, je crois, en mon projet. Mmh. Oui, merci pour ce partage. Ouais, ça me parle pas mal de le voir comme ça. Comment ça tu pourrais t'appliquer l'appliquer à toi alors euh... Je me questionne même sur les... Ouais, ouais zéro client en trois mois... Euh... Pour un moment que je fasse plus rien quoi, <rire> ce qui me concernant n'est pas du tout envisageable. <rire> et même ça, je me dis, est-ce que vraiment finalement c'est ça euh... En fait, je pense que là, j'ai besoin d'avoir rapidement. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai besoin pour retrouver tu vois une forme d'assurance et de confiance. D'avoir rapidement une nouvelle cliente, en fait. Mmh. Je pense que ça, ça va me redonner, tu vois, une impulsion. Ouais. En mode, mais oui, en fait, c'est bon. On sait faire. Tu as eu combien de noms d'affilée Pas mal. Combien euh, J'en ai eu, alors… Juste 30 secondes. J'ai eu 1, 2, 3… J'ai dû en avoir 5. Non, six. J'en ai eu six d'affilée. J'ai eu un oui et je me suis essuyé six non. Ouais. Un peu violent. Si tu fais encore quatre appels et que tu as encore quatre noms, euh, je serais ravi de t'offrir un deuxième appel de ce type. Ouais. Parce qu'en <rire> en fait, tu, bravo, quoi, tu te rapproches de ton prochain oui à chaque fois que tu as un an. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je ne vois pas comme ça. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à qu à, qu à subir. Mais par contre, je te dis, tu le sais, qu'on ne close pas plus de 10, 20, 30 de ces appels. Ouais, Alors, peut-être que dans le passé, tu es arrivé, mais tu as augmenté tes prix en, entre-temps, tu as mmh. innové. Oui, c'est vrai. Ou tu as peut-être eu un peu de chance au début et c'est OK, il hein, n'y a pas de mal à avoir de la chance. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans les standards de l'industrie du coaching, mm. même parmi les meilleurs entrepreneurs, tu closes jamais à, à, à 30-40%. Okay, ou sinon, ouais, c'est exceptionnel, c'est rare, c'est de temps en temps, c'est comme ça. C'est pourquoi tu pourquoi Parce que si tu peux closer à 30-40%, les entrepreneurs ne feraient pas appel à des closers. Oui, c'est vrai. Je vois, si tu vrai. peux closer à 40% avec un closer, bah ça veut dire que les gens ils sont déjà convaincus avant l'appel en fait. Donc, autant euh, envoyer le bouton oui, oui. de paiement d'abord. Mais oui, oui. Ouais, c'est juste ouais. normal. C'est juste normal et que parfois quand l'émotion vient, il faut juste essayer de rationaliser. Ok, j'ai eu six noms en affilée. Est-ce que dans les standards, est-ce que je suis au-dessus ou en dessous de la moyenne Est-ce que c'est OK ou pas Oui, c'est ça. Je pense que je n'avais rien à m'accrocher, tu vois. Donc, forcément, à ce moment-là, euh, c'est en mode euh, « Ah, mais on ne fait pas bien. Ah, mais il y a un problème. » Et donc, forcément, on se dit que c'est nous qui avons un problème, quoi. Mmh. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Hein. Mmh. Ouais. Et c'est pareil pour tout le monde. Moi, si n'étais si pas au courant de ces chiffres-là aussi, je me sentirais nul. Mais en fait, c'est juste normal. Ouais, ouais. ouais. Mais j'aime bien, je retiens ce que tu me dis quand même sur le c'est vrai, j'avais oublié ouais. que en prenant des noms, je me rapproche de mon prochain oui. Et ça, c'est ouais. vrai quand même. En quoi ce que tu vis actuellement est un cadeau pour tes futurs clients Ces doutes, ces peurs, ces craintes ces émotions. C'est du pain béni. <rire> <rire> euh, parce que ça... Je dirais même tu vois, que ça m'améliore en tant que coach. Ça permet d'être une meilleure coach parce que... Parce que ça me rappelle que, ce que c'est, en fait. Ça me rappelle ce que c'est, même si je ne l'ai jamais oublié. De pouvoir après le repartager. Et euh, d'inspirer encore plus de personnes, en fait, autour de « c'est normal hmm. de se sentir comme ça, en fait. » C'est normal d'avoir l'impression de tout foirer. Mais qu'en fait, on s'en sort C'est juste passager. Et on se fait accompagner par les bonnes personnes à ce moment-là. <rire> Je dirais d'inquiète de ça, puisque de toute façon, dans ma façon de communiquer, c'est euh, très dans la, dans la vulnérabilité, c'est montrer en fait. C'est montrer en parler. Donc euh, à chaque fois que je vis un truc, euh, en fait, euh, ça me rapproche encore plus en fait, de mes mmh. futures clientes. Ouais. Tu n'as pas l'habitude d'avoir des silences aussi longs de ma part. Hein C'est parce qu'on est enregistré. <rire> J'essaye de, de donner un bon exemple de ce que un bon mon coach. <rire> C'est grave. Je me disais, ah là, quand même, on va des records de silence. <rire> bah, C'est hyper inconfortable pour moi. <rire> ouais, Dis-moi ouais, dis mais... ce qui te passe par la tête. À quoi tu penses Ouais, euh... ouais. Je pense que, euh, mais que des fois, en fait, on est, on est à fond et on oublie. Enfin, en fait, quand on réussit des choses, on se dit « Ah, trop bien, trop bien, allez, ça avance, ça avance. » Et on s'habitue à ça. Enfin, je dis « on », mais en fait, je dis « je ». Je m'habitue à ça et je ne m'autorise pas non plus à le voir que je réussis. Donc, forcément… Dès que j'ai réussi un peu moins, que ça va un peu moins vite, donc on fait un truc un peu moins bien que d'habitude, c'est comme si tout n'avait jamais été fait. Hmm. C'est vraiment cet effet qu'à chaque fois, j'ai l'impression de me prendre une vague en mode… Euh... C'est lié à quoi mmh. Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé qui fait que tu réagis comme ça quand d'autres… Réagirait un peu moins hein, parce que euh, tu n'es pas la seule dans ton cas, euh, fais-moi confiance. Ouais, Qu'est-ce ouais. que tu as vécu qui, qui ferait que tu as ce schéma de fonctionnement, ce, cette programmation ah. enfin, Je pensais pas être autant dans l'émotion. Euh... Ben, ça, c'est un fonctionnement que j'ai depuis que je suis petite. Fin... J'ai toujours fonctionné en fait euh, comme ça à l'école en fait. C'est... Euh... C'est... Euh... J'y vais, je fais les choses à fond. En fait, oui, il y a ce truc de... Bah, ok, mais et après en fait. C'est quoi l'étape d'après Ok, c'est bien. Ok, super, super, tu as une super note. D'accord. Mais il y a le deuxième trimestre. Ok, super, là, tu fait ça, ok, mais après, il y a ça, et puis après, il y a ça, et puis après, il y a ça. Donc, jamais, j'ai jamais relâché. Donc, je pense que c'est ça, je pense que c'est lié à ça. Euh, après, qu'est-ce que j'ai vécu J'en suis sûre qu'il y a plein d'autres choses. Je peux dire, le cerveau humain est tellement fascinant. Il euh, y a plein de trucs qu'on assimile et qu'on qu oublie. Est-ce que tu veux me parler un peu de ta relation avec tes parents durant tes études Ouais. Comment, mère... Comment étaient tes parents par rapport à tes études euh, Une mère euh, très présente euh, qui m'a énormément boostée, qui a aussi été exigeante, mais euh, qui a été toujours un, un soutien énorme et qu'il est d'ailleurs encore aujourd'hui, heureusement que je l'ai encore, et un père absent. Donc, pas engagé, qui ne sait pas trop d'ailleurs, ce que je fais. Et du coup, c'est vraiment ce, cet extrême que j'ai, j'ai à la fois, j'avais une absence, et à la fois une, une double présence, quoi. Qui me permettait du coup de, de vouloir rendre fière en fait. Mmh. Et à côté de ça, et à côté de ça, mon frère, euh, qui lui, euh, totalement à l'opposé de moi au niveau scolaire, donc euh, autant moi j'étais euh, toujours à fond, toujours euh, première, etc. Machin, autant lui, c'est en mode je m'en fous, euh, je m'en fous, et donc je pense qu'il y a une part de moi qui est en mode mais je dois tenir pour deux en fait. Comment ta relation aujourd'hui avec ton frère, ta mère et ton père Avec ma mère, très fusionnelle, très très fusionnelle. Euh, avec mon frère, c'est euh, <rire> c'est une relation euh, qui n'est pas forcément classique, je pense. Après, je ne sais pas trop ce qui est la normalité, mais on ne prend pas trop de nouvelles, mais quand on se parle, on se parle, quand on se voit, on, voilà, mais ça reste, c'est pas non plus hyper, enfin euh, quoi que ça dépend des fois, on peut avoir des sujets très profonds, et puis des fois, euh, on peut ne pas se parler pendant, pendant trois mois, quoi ça ne pose aucun problème ni à l'un ni à l'autre. Et mon père, euh, c'est une relation où on dit ça va, mais on ne parle pas des vrais sujets parce que lui est très émotionnel aussi donc euh, voilà euh, je me protège je me protège en parlant pas de tout non plus parce que je veux pas qu'il s'inquiète de toute façon moi c'est toujours ça faut pas que les gens s'inquiètent donc je réponds que ça va mmh. est-ce qu'il y a des inconvénients à ce fonctionnement ah ben il y en a plein il y en a plein c'est qu'on montre pas on dit pas donc, euh, on ne laisse pas la place à l'autre de nous aider. De nous rassurer. Puis du coup, on prend sur soi. quoi, On prend sur soi, puis bah, du coup, on se dit qu'il bah, faut, faut tenir. Quelle question, quelle invitation, quelle suggestion tu ferais à une cliente si elle était dans ta situation Ah, quelle excellente question. Euh, je dirais de venir en coaching avec moi. <rire> C'est exactement ça qu'on fait dans le programme de groupe. Euh, Puis sérieusement, je lui dirais que Déjà, je lui dirais que c'est OK, qu'elle a le droit d'être en colère. Je lui dirais... Euh... C'est quand la dernière fois que tu t'es mise en colère Je ne me mets pas en colère. Je n'arrive pas à me mettre en colère. Un vrai sujet, ça. C'est marrant que si ça sorte là, tiens. Vraiment, euh, j'aurais jamais parié sur ça. <rire> ah, vraiment, vraiment bravo parce que pour m'amener là, <rire> on mené là bon. non, je, non, non, je me mets je, je me mets rarement en colère parce que je. Alors, dans si, cas je... ce cas-là, qu'est-ce qui fait ça pour euh, ta cliente mm. Pourquoi c'est important que tu parles de la colère C'est le premier truc qui est sorti. Ouais, c'est vrai. Parce que tu n'es qu pas fait... obligé de te mettre en colère, mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant ouais. sur le fait que c'est à ça que tu penses. Oui, grave, grave, grave, grave. Euh, bah parce que je pense que au fond, c'est je me sens pas soutenue comme je voudrais ou comme j'aimerais. Ou que les gens partent du principe que comme tu as déjà tout réussi, ça ne peut que aller, en fait. T'inquiète, ça va aller. Sauf que il y a des fois.. On doute et on a peur en fait. Et à ce moment-là, en fait, bah, on se dit, mais, mais merde, en fait, genre. Euh, et, et moi, en fait, quand j'ai peur et que je. Je fais limite, c'est limite, je peux pas me permettre d'avoir peur. Je peux pas me permettre de douter. Donc forcément, ça, ça, en tout cas, chez moi, ça vient activer un peu cette colère de mais et les gars. Euh, euh, Écoutez-moi, en fait. Tu disais qu'avec ta maman, tu avais une relation fusionnelle. Est-ce que, du coup, avec elle, tu exprimes tes peurs Tes appels à l'aide Tes craintes Oui, mais... Euh, oui, je l'exprime. Mais en fait, c'est toujours sur le même truc. Je pense c'est que... Je veux pas qu'on s'inquiète pour moi. Ouais, c'est ça. Donc, j'exprime, mais je tempère, en fait. Je tempère constamment. Parce que je me dis, tu vois, ces trucs, tout le monde a ces trucs. Puis c'est vrai, ça va aller, en fait. Tu sais que ça va aller. Mais du coup, forcément, je ne m'autorise pas à être un peu plus dans la difficulté. C'est ça. Quel serait les, le pire scénario qui pourrait se passer si tu commençais à moins tempérer, à dire en pleinement, entièrement ce, qu y a, ce que tu as dans le cœur, le bon comme le moins bon, si tu le partageais à ta mère, ce serait quoi le pire scénario Comment elle pourrait réagir Qu'est-ce qui pourrait te faire peur comme réaction hmm. ben, C'est fou parce que, qu'est-ce qui pourrait me faire peur comme réaction Ça, c'est marrant. Il n'y en a aucune, en fait. Parce que... En fait, si, je pense que... Allez, vraiment, ça serait que elle, du coup, elle aille... Que ça l'atteigne, en fait. Et que du coup, elle n'aille pas bien, en fait. Que ça l'inquiète. Euh... Je pense que ce serait ça. Mais en fait, euh... même en y réfléchissant, tu vois... Euh... Je pense que ça ne serait même pas sa réaction en fait. Du coup, là, un, juste que, je, je, que je comprenne bien, euh, tu es en train de me dire que tu anticipes une réaction et en même temps, tu es sûr que cette réaction ne serait pas du tout vraie En fait, ouais, ouais parce que oui, ça l'inquiéterait. Mais maintenant, en fait, parce que quand j'entends pire scénario, tu vois, c'est quoi le pire vraiment que aurais peur qui pourrait se passer? Enfin, jamais elle va me dire, ah, tu me déçois, jamais elle va me dire, ah, euh, bah, écoute, abandonne tout, jamais elle me dire un truc comme ça. Donc, du coup, même ce, ce pire scénario, c'est même pas, est-ce que c'est est même pas mon pire scénario? Je pense, je pense que mon pire scénario, c'est que ça l'inquiète trop. Et ça, c'est possible que ça se réalise. Ouais, j'ai l'impression que si je dis trop, euh, que c'est la merde, que c'est galère. Qu'est-ce qu'elle te dirait du coup qu -ce qu Non, qu'est-ce qu'elle penserait Qu'est-ce qu'elle mmh. ressentirait et qu'elle n'oserait même pas te dire si tu lui disais ça Ouais. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'elle ouais, qu qu n'oserait pas me dire Je pense que ça serait... Euh, que je... Que je devrais, euh, que je devrais arrêter. Euh, Peut-être qu'elle le penserait. Que je devrais faire une pause. Mais je pense qu'elle ne me le dirait pas. Ok. Et, et du coup, elle, intérieurement, elle se dirait... Il faut qu'elle fasse une pause, euh, sous-entendu, une pause de l'entrepreneuriat, une pause du travail, une pause de quoi Une pause du… Ah ouais, alors je pense qu'elle ne me dirait pas si c'était une pause de l'entrepreneuriat. Je pense qu'elle me le dirait pas. Euh, par contre, une pause du travail, ça, je pense qu'elle me le dirait. Ça serait d'ailleurs la première chose qu'elle me dirait. Elle me dit « Bon, euh, allez, t'arrêtes, tu fermes ton ordinateur ». Ouais, je pense que ça serait ça. Et si tu dis, bah ouais, mais maman, j'ai besoin d'argent pour vivre. Mmh. Elle te dirait quoi Bah ben ouais, je sais pas, hein. euh... Qu'est-ce qu'elle me dirait Bah ben, probablement... Euh... Probablement, me dirait, non, mais on ne parle pas d'une pause de deux mois. Enfin, panique pas, quoi. Elle me dirait, mais... tu peux pas juste prendre une pause de deux jours, déjà mmh. Ok, intéressant. Mmh. Ok, donc peut-être ouais, à, peut à noter, ok, une, cette pause de deux jours, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant cette pause de deux jours Tu vois, une réflexion mmh. ouais je note. Est-ce que ce que tu notes, tu ne t'autorises pas à faire avec ta mère. Est-ce que ta mère s'autorise à le faire avec toi Est-ce que ta mère s'autorise à te partager ses peurs, ses craintes ou elle ne te partage pas parce qu'elle ne veut pas que tu t'inquiètes pour elle Elle le fait. Elle partage ses peurs et ses craintes Ouais. Autant vraiment tu penses que… Ou elle le fait à la Mathilde en mode « elle partage, <rire> tout de suite <rire> ». Euh, non, non, ouais, non, elle est plus à la matinée, les chiens font pas des chats. <rire> enfin, c'est plus moi, du coup, qu'il les à ma son, du coup, je pense, euh, oui. d'ailleurs, c'est plus ça, d'ailleurs. Je dis que ça va pas, déjà, déjà, je le dis, c'est déjà bien, hein. déjà que je le dise. Ouais. On a fait déjà un, un très bel effort, là, euh, <rire> mais du coup, euh, on tempère perd, quand même, voilà. Okay. Ah, ben, bah, j'en pense que, qu'en fait, des fois, faut juste pas t'empérer et que... Et qu'on a le droit, en fait, juste de se dire que, ah bah non, non là, c'est pas génial, quoi. Donc, je pense que peut-être s'autoriser plus. Est-ce que ta mère, si c'était pas ta mère, t'aimerais la coacher Genre, c'est une cliente que tu lui ferais coacher. Ah, j'adorerais. Ouais, totalement. Et t'en penses quoi si je te dis que, d'une manière générale, c'est important, en tant que coach, de montrer aussi à ses clients, soi-même, se rendre vulnérable pour montrer la réalité, et que c'est ça qui donne l'autorisation à ses clients de se dire « Ah ouais, en fait, il est comme moi. oh Ça ouais. fait du bien. Oh, J'ai envie de travailler. » Mais ça résonne à, à 1000% avec moi, ça. Vraiment. Parce que moi, c'est ça qui, qui fait que je décide de travailler ou pas avec quelqu'un. Ouais. Et du coup, tu vois où est-ce que je veux en venir ou pas avec dans ta relation entre ouais, toi je et. Suis... Ah Ah, ok. Ça serait de plus lui montrer ça, alors, je pense. Comment De plus lui montrer, en fait. Ouais, quel bénéfice potentiellement ça pourrait avoir pour elle Ok, les inconvénients on les connaît, ça peut l'inquiéter. Apparemment mm -hmm. pas trop trop, mais ça pourrait l'inquiéter. En ouais. mode, oh j'ai jamais connu Mathilde comme ça, mince ça doit être vraiment grave parce que elle a toujours tempéré et là elle tempère pas, elle tempère quand même mais euh, pas comme d'habitude. Ouais. Ok, euh, mince ça doit être grave et du coup elle dort moins bien, etc. Ok, les inconvénients on les connaît. Est-ce qu'il y a des ouais. avantages à ce que tu lui exprimes authentiquement ce que tu ressens sans vraiment t'empêcher Pour elle Des avantages pour elle Ouais, pour elle euh... Il y en a sûrement, mais alors euh... je ne vois que les inconvénients. Justement, tout à l'heure, tu disais que tu aimerais la coacher. Ouais que tu aimerais avoir une cliente comme elle et la coacher. Ouais, ouais. Et, et qu'une des résistances de ta maman, c'est qu'elle ne laisse pas transparaître totalement euh, sa vulnérabilité. Oui. Non, bah, ça serait de lui donner l'autorisation de le faire encore plus. Ouais. Et avec moi, déjà, euh, mais aussi avec d'autres personnes de son entourage proche. Ouais. Alors là, on a enregistré, donc il y a des choses qui vaut mieux peut-être ne pas partager, oui. mais je te laisse imaginer ouais. dans tes pensées les bénéfices que ça pourrait avoir pour sa vie à elle si elle s'autorisait à se rendre plus vulnérable. Ouais, la liste est longue, <rire> mais je <rire> pense. Ouais que tu vois le cadeau que ça pourrait être pour elle. Ouais, totalement. Totalement. Ouais. En fait, on en est à ton avis pourquoi on, on parle de ça alors qu'au début on parlait de ton business. C'est quoi le lien entre ta relation avec ta maman et ta relation avec ton business et les craintes que tu as en ce moment. Est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout C'est juste incroyable comme le coaching parce que. <rire> Jamais je pensais en arriver là. Euh... Ouais, si je pense qu'il y a beaucoup de liens en fait. Il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. Déjà, le premier que je vois, bah, c'est. Euh... Ouais. Ne pouvoir lui partager mes doutes sans chercher à la rassurer en même temps. Et ça, du coup, je vois le lien avec mon business parce que c'est pareil, en fait, euh, quand moi, je veux partager ça. Euh, quand moi, je peux, je peux le partager, en fait, du coup, avec, euh, avec euh, des, des gens, en fait, enfin, avec ma communauté, avec mes clientes. Et je pense que plus intérieurement, en fait, c'est que... Euh, je pense qu'il y a une peur de décevoir. Mmh. qui fait que, euh, que ouais, je ne m'autorise pas à tout lui dire est-ce que c'est compatible cette peur de décevoir avec la légèreté dont tu m'as fait part tout à l'heure et l'esprit que tu voulais avoir tout à l'heure tu m'avais dit que tu aimerais être dans, une, dans un esprit de conquête d'être une conquérante ouais et d'être légère en même temps, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est compatible avec le fait que tu essayes de protéger ta mère ou que tu mmh. veux lui montrer que ça se passe mieux que peut-être la réalité Est-ce que c'est compatible Je pense que… Euh... Alors, est-ce que c'est compatible d'avoir à la fois peur de la décevoir Oui. Ah ouais, Alors, peut-être je, je vais reformuler autrement tout à l'heure. Tu m'as dit que tu voulais être légère. Oui. Ouais, si tu ouais. me c'est très difficile d'être, de te sentir oui. légère quand en fait, <rire> tu, tu as une On relation fusionnelle avec ta mère, c'est tes mots, et qu'en ouais. même temps, en fait, euh, tu n'es pas légère du tout parce que si tu foires, en fait, euh, tu es en train… C'est-à-dire que si ton business ne marche pas, c'est inconsciemment… Comme si tu nuisais à la relation avec ta mère, puisque déjà tu es ouais, un ouais, peu fusionnel avec ça. ta mère et tu es certainement fusionnel avec ton business, en tout cas pour le moment. Oui, ouais, ouais, ouais. Est-ce que si je vais plus loin, est-ce que l'échec de ton business serait même euh, un échec de ta mère hmm. Non, ça je pense pas. Euh, en tout cas, là, avec le niveau de conscience que j'ai, là, je pense pas que ça irait jusque là. Mm -hmm. Par contre, je pense qu'effectivement, euh, quand tu l'as reformulé, la sensation de légèreté ne va juste pas avec ce poids que j'ai, là, de cette peur, du coup, de décevoir. Mm. Je pense qu'il faut que j'aille chercher cette peur du décevoir, donc. en m'autorisant plus à juste euh, dire plus de choses sans tempérer mmh. t'en penses quoi de avant même de rentrer dans le détail de ce que tu vis parce qu'en réalité ce que tu vis il en réalité y a ça va en monde. fait tu... <rire> ouais. mais oui il n'y a rien donc mais... t'en penses quoi si tu lui parles plutôt de du contexte plutôt que du contenu parce que dans le contenu ça va en fait Ouais. Qui est de, euh, voilà, écoute, maman, euh, je ne l'ai jamais dit. Tu as déjà dit à ta mère que tu avais peur de la décevoir Non. Jamais. Tu penses quoi de, de, de voir Tiens, aujourd'hui, on va tirer un sujet au hasard. Tu fais semblant. tu vas... Tiens, j'aimerais parler de <rire> ouais, C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je pense que ça m'apporterait de la légèreté, en fait, au final. Parce qu'au moins, je me dis « Ah bah oui, bah du coup, on a déjà abordé ce sujet et ça me rassure que ce n'est pas le cas. Et » Est-ce que tu vois l'ampleur que ça peut avoir pour ton business et tes clientes, le fait que toi, tu aies cette discussion avec ta mère Ah bah, ouais, franchement, ouais. Avec un petit peu de recul, pas forcément à chaud, mais avec un tout petit peu de recul… C'est encore une fois faire preuve, pour moi en tout cas c'est comme ça que je mets, c'est faire preuve aussi de courage. Et c'est hyper important pour moi. Et ça me fait de quoi en plus... Je sais pas, ça me, ça me donne en fait, je trouve une force supplémentaire finalement. Ouais. Tu fais des études de psychologie hein, en ce moment. Ouais. Allez, c'est quoi le pourcentage de tes futures clientes et clients qui euh, ont du mal à avancer dans leur vie à cause de leurs problèmes du passé, notamment leur vie, notamment dans leur relation <rire> Alors, <rire> clairement, on avoisine les 95%. Hein. <rire> Ouais, c'est tout leur cas elles arrivent toutes avec ça elles enfin, n'y arrivent pas forcément tout de suite d'ailleurs mais c'est ce qu'on découvre très vite ouais. ce qu'on découvre très vite et en psy on le voit bien effectivement qu'il y a tellement tout ce qui découle de là au final et tu parlais de légèreté moi je pense que c'est un mot justement que tu n'emploies pas à la légère je pense que ça peut même rentrer dans les valeurs de ton business, de ton entreprise, de ta vie. Cette légèreté, va la chercher aussi sur la forme. C'est-à-dire que quand tu vas avoir cette discussion avec ta maman, mets-toi ouais. juste en mode tiens, je vais prendre des notes parce que c'est un laboratoire. Là, ce qui va se passer durant les, les prochaines 60 minutes, limite, je vais ouais. l'enregistrer mes futures clientes. Oui, oui. Et justement, prends pas cette discussion trop au sérieux, tu vois. En mode mmh. maman, il faut qu'on parle. Euh, euh, et tu rumes, et ça fait trois semaines que tu organises l'ordre du jour de cette discussion, tu vois <rire> Ouais non mais grave, oui non parce que sinon euh, sinon ça va être euh, ouais, sinon ça sera le contraire de la légèreté effectivement. Ouais. Et du coup en fait c'est cool parce que ta vie est un laboratoire et ce que tu vas expérimenter, ça va aider tes futures clientes à peut-être économiser quelques galères. Oui ou à gagner un peu de temps. Non pas que tu vas prendre oui. ce que tu as vécu comme un modèle pour tous tes clients, mais voilà, oui. il y aura quand même quelque chose, un apprentissage intéressant. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, c'est faux. Je, je, franchement, je l'aurais même pas vu ça. Enfin, que ça pouvait avoir un lien avec ça et que finalement, le fait d'en parler plus, avec elle, que ça pourrait m'aider. Clairement... Euh... Non, non, je vois vraiment l'utilité en fait que ça peut avoir autant sur le court terme en plus que le moyen terme que le long terme mmh. et, euh, et même dans notre relation en fait. Alors là, on ne va pas pouvoir aller plus loin parce qu'on arrive à minutes, et ouais. il faudrait peut-être trois heures pour aborder la prochaine <rire> fois le, le, le papa. Oh là là, non, mais alors là, c'est pas... <rire> ah oui, non, mais alors là, si là, tu m'as trouvé dans l'émotion, euh... <rire> tu vas me dire, bon, je crois que, Mathilde, pour ta relation à ton père, peut-être qu'envisager une thérapie, ça pourrait être intéressant. <rire> Et je te devancerai en te disant que oui, je sais, mais pour le moment, j'ai peur. <rire> voilà, comme ça, t'as un peu une idée. Non, mais c'est cool, parce que jamais j'aurais pensé, tu vois, ressortir ça, honnêtement... Euh... Je vois, moi je suis en mode oui, je me suis pris des noms, euh, voilà. Euh... Oui, d'accord, mais en fait euh... <rire> c'est pour ça que c'est aussi émotionnel. Ça me rassure ouais. en, fait, en quelque sorte. Ouais. Ok, avec quoi tu as envie de repartir de cet appel et est-ce que tu as envie de t'engager Ouais, alors euh, bah déjà j'ai envie de repartir avec euh, une autorisation. Que je me donne de plus exprimer les choses ensuite euh, en termes d'engagement j'aime j'ai bien aimé quand même cette idée là du, du petit ultimatum que je me donne quand même en mode ok et le et me l'écrire quelque part tu vois de moi à moi ça ça me parle bien euh, et je repars aussi quand même avec ce point euh, qui euh, tout de suite quand même a mis la lumière sur le fait que mon, mon prochain oui se rapproche. Et ça, c'est quand même très, très, très encourageant ne pas l'oublier. <rire> ouais. Et puis, euh, bon, on continue à travailler ça durant les coachings, mais yes. tu en penses quoi si je te dis que ton prochain oui réside dans tes six précédents non ah, Dans une des parties qui m'a dit non Ouais, euh... ben j'aurais du mal à voir parce que du coup, comme les personnes ont dit non récemment, je ne sais pas pourquoi elles me diraient oui. Ouais. Euh, voilà, par contre, si personne, on terminera sur ça. Vas-y, vas-y, dis-moi ouais. par contre. Et... Ouais, ouais, ouais. Je te une autre non, pa par contre, en fait, euh, je sais que les deux prochains appels que j'ai. Euh, j'ai beaucoup plus déjà de, de confiance sur le fait qu'il y en a un des deux qui va mener à un ah, oui. On est sûr de rien, mais en tout cas, j'ai plus de confiance par rapport à ça. Mmh. Euh... Est-ce que parmi les six personnes, il y a vraiment genre une ou deux personnes avec qui ça te ferait vraiment, vraiment de travailler euh... Oui. Oui, je pense qu'il ouais, Il y, y en a une en particulier qui m'a dit un, qui En plus, c'était un, un nom, mais c'était un nom. Euh, c'était vraiment un nom pour le moment. vraiment une question de timing et tout. Euh, je n'ai pas quoi répondu d'ailleurs, mais euh, oui. euh, Ouais, si, si si. oui, oui. Dans, dans celle que j'ai eue, où j'ai eu des noms. Il y en a au moins une ouais, avec qui j'ai vraiment travaillé. OK. Voilà, utilise ton ta créativité ouais. pour voir euh, comment tu peux tourner les choses où tout le monde est gagnant. Ouais, totalement. Ouais, bah c'est cool en plus parce que je n'avais pas encore euh, répondu. De toute façon, je ressentais qu'aujourd'hui c'était pas la journée à laquelle il fallait que je réponde parce que trop de, trop de doutes planent au-dessus de, de ma tête. Ouais. Donc, euh, ouais, je vais, euh, je vais faire ça. Cool. Ah, ok. Wow, merci. Mathilde, une, une superbe session. <rire> ouais, mais je pense que ça t'aura à toi euh... <rire> permis de tester le silence une durée. <rire> non, merci beaucoup, Lingen, c'était top. Et euh, merci pour ton écoute. Avec grand plaisir. Et en tout cas, euh, bah, tu le sais, je crois en toi. Tout pour réussir, tu as déjà fait des superbes choses, t'es qu'au début, et tout ce que tu vis, c'est juste euh, des péripéties à ajouter à ta biographie plus tard. <rire> c'est pour, rendre, pour Grave. rendre la fin plus palpitante. C'est ça, c'est ça. C'est pour faire un best-seller en fait sur les bouquins. C'est ça. <rire> <rire> si ta biographie elle fait 10 pages, c'est pas drôle. <rire> Ben bah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, <rire> t'as raison. <rire> ok, okay. Mathilde, 30 c'était un vrai plaisir. Ouais, ça marche, à très vite alors. Ciao, ciao. ciao, ciao.